Salut, c'est Ross, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, nouveau tuto de survie, quelque chose qui va bien vous servir et qui est très facile à faire, c'est d'effectuer, de réaliser, de réaliser un allume-feu avec une boîte qui sera réutilisable. Alors, ça peut être un allume-feu, mais ça peut être aussi quelque chose pour vous chauffer. Alors, c'est un truc d'urgence, hein. Par exemple, vous avez besoin de vous chauffer, vous êtes mouillé, vous a plu, pluie, tout ça, vous avez besoin de vous sécher. En gros, ça sert de chaufferette. Ça peut servir aussi d'allume-feu qui est réutilisable avec une flamme qui peut monter grande comme ça. Alors, pour, pour faire, vous avez besoin, je vais me rapprocher, alors, deux cartons. Alors, j'ai pris des vieux cartons, des vieux bouts de carton euh, comme ça que je vais réutiliser. Une bougie. Voilà, ça on le jette, une bougie, n'importe quel type de bougie, une boîte de bonbons, bon, je peux la bougienne, euh, et un petit peu de on appelle ça de, de mouchoir, Et également, vous avez besoin d'un réchaud pour faire fondre la bougie. Voilà, c'est un petit super. Voilà. Bon, je vous avais besoin de tout ça donc du carton un réchaud voilà. dans un premier et une bougie. dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va préparer donc le carton avec le, la boîte et ensuite on fera fondre de la bougie je vous montrerai comment ça se fait je vous mets en position il va falloir vraiment que j'achète un trépied beaucoup plus grand pour filmer parce que celui là il est assez chiant alors attendez, je vais vous mettre en position ici sur le côté. Parce Il faut que je puisse passer moi aussi. Il <rire> faut travailler. Voilà. Vous me bien. Si je travaille ici, vous voyez bien, c'est bon. Alors on ouvre donc la boîte. Hein. C'est une boîte standard en métal. Hein. Alors j'ai pris des vieux morceaux de carton. Pas besoin de vous prendre des trucs de neufs. Hein. Vous prenez des vieux morceaux de carton. ce que vous faites Alors je vais le mettre à niveau. Voilà. Vous entourez à l'intérieur de la boîte comme ça. Alors, très serré. Très serré au niveau de la boîte. Et vous faites un tour, on, on va le faire ensemble. Je vous montre bien comme ça. Non. Très très très très serré. Faut pas que... Comme ça on peut en mettre le plus qu'on peut. Non. Ça C'est très pratique et c'est une des techniques et que on, on apprend. Euh, ça évite d'aller acheter des choses là voilà, que vous pouvez les faire vous-même. Vous, vous économisez de l'argent et puis euh, c'est réutilisable. Et puis vraiment, vous allez voir la flamme, c'est vraiment impressionnant. Vous, dis, vous pouvez euh, voilà, vous faites comme un espèce de d'escargot hein, avec le papier. Hein. C'est des vieux, ça fait le carton tout pourri, hein. c'est des trucs, des trucs d'emballage, oui, vous embêtez pas prendre des, des beaux papiers, euh. On prenez vraiment, ce qui vous tombe sous la main, et tout pourri s'en fout. Hein. On va un peu plus, voilà comme ça, vous voyez bien. Là, il est un peu plastifié non. Comme voilà, le carton, il pas plastifié est plus que vous avez des émanations de. C'est pas bon Vraiment voilà, du carton, pas de plastique ah. ouais. Plastifié J enlève le plastique, voilà, je prends juste le carton. Voilà. Alors, je le fais complètement et je vous reprends, je vais pas vous filmer jusqu'au bout parce que là c'est déjà 4 minutes. Je vous fais jusqu'au bout et je vous montre vers quand ça arrive et à la fin. Voilà, on est arrivé au milieu. Bien bien bien bien, euh, et à la fin, ce que je fais moi, c'est que je mets au milieu, je mets des Kleenex. Je prends deux Kleenex comme ça. Ça permet de mieux animer C'est ce que je fais. Je un peu à base de papier. Si ça se ferme bien, voilà, la boîte se ferme bien. C'est ce qu'il faut. Alors, une fois que vous avez fait ça, je vous remets de loin. Hop, on va faire fondre donc euh, le comme s'appelle le, le la cire. Ça. Et on va mettre la cire au milieu. on va faire fondre la cire et la verser dedans complètement complètement la faire fondre après on la verse dedans et ça fera donc un allume feu voire même une chauffette que vous pouvez réutiliser autant de fois que vous voulez Je vous reprends le temps qu'elle fonde, <rire> ça prend un petit peu de temps quand même. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est presque fini. Tout est fondu. Je vais vous montrer maintenant comment enfin, je prends un chiffon pomme brûlée parce que la poêle chinoise c'est de la merde. Voilà, et ensuite. Vous versez ça dessus doucement. Pas doucement, beaucoup mieux. Donc vais là, je vais suivre avant que ça durcisse complètement. Tant pis, un peu durci. <rire> oh putain, ça, ça fait une fumée à l'intérieur. Je suis encore en comment. support ici, bien écrasé voilà, laisser agir Là, ça peut toujours fermer Alors maintenant on va faire un essai. Maman vous avez ce qu'il quand même. Ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez prendre même une, la mèche de la bougie par exemple et la mettre même dedans. Hein, par ouais, ouais, ouais, Alors on va prendre le, un briquet, j'ai pas le briquet donc je vais prendre là, le truc là. Hein. désolé je vais prendre ça j'ai pas de briquet sous la main voilà et donc ça vous fait une flamme comme ça voilà. et une fois que vous voulez l'étain par exemple La plupart le temps, bah, vous, vous les tâmes, vous le rebouchez comme ça dessus. Vous allez me dire oui, mais ça marche une fois Non. Bah, le gros avantage de ce truc, c'est que c'est réutilisable au moins une dizaine de fois. On va réutiliser encore. Vous allez voir. Alors, regardez la, la taille de la flamme. si tu veux l'éteindre tout simplement et donc maintenant ça a à peine brûlé attends je me mette, je me ça a à peine brûlé le carton n'est même pas attaqué il est rempli de cire donc et le papier là, a... donc. En gros, c'est une immense bougie que en vous faites. On peut la, la, la, la faire comme ça s'appelle. Je vais vous remettre là, vous voyez bien. Vous pouvez la la transporter où vous voulez. C'est étanche à la pluie. Vous voyez, c'est bien étanche à la pluie. Ça prend pas beaucoup de place. Et ça dure une heure. Euh, J'ai testé. Vous mettez bien le carton comme ça avec la cire comme ça et tout. Ça dure une heure. Une heure d'une flamme longue et grosse comme ça grosse comme ça ça peut vous chauffer et vous pouvez allumer un feu vous, vous mettez sous le feu sous les vibrations vous, vous allumez une fois que le feu est parti vous retirez votre cassette et vous, et vous la vous vous pouvez le réutiliser à peu près une dizaine ou une quinzaine de fois c'est à dire vous allumez vous remettez vous allumez vous remettez Donc, au moins plus d'une quinzaine de fois tant que le carton n'est pas attaqué à l'intérieur vous pouvez à, à, une dizaine de fois dix ou quinzaine de fois et en plus, si vous voulez l'allumer, par exemple, pour vous chauffer, vous n'avez pas de bois, vous êtes trempé, vous êtes vraiment dans un, dans, un, on dirait dans un truc vraiment merdique, vous la mettez à côté de vous, à vos pieds, vous pouvez vous chauffer comme ça. Euh, une fois que c'est allumé comme ça, ça dure une heure. Autre chose aussi, là, je viens d'allumer même pas 10 secondes, vous avez vu, le fer est bouillant. Donc vous pouvez en plus, par exemple, vous êtes, vous êtes tombé dans un lac, vous avez les mains gelées, vous ne sentez plus vos doigts, vous allumez ça comme ça, vous prenez, ça vous sert de chaufferette de main. Et vraiment, c'est de fer, c'est bouillant bouillant, vous pouvez vous chauffer vos mains comme ça. Donc trois utilisations, vous pouvez vous éclairer avec, une heure. Deux, vous pouvez allumer un feu et réutilisable au moins une quinzaine ou une vingtaine de fois tant que le carton n'est pas, pas brûlé, on dit ça 2 3 vous pouvez utiliser également en chaufferette de main là là ça c'est encore bouillant hein, quand je vous dis là là c'est vraiment vraiment bouillant hein, en chaufferette de main 3 et euh, voilà c'est à peu près tout et quatre et quatre et surtout en plus ce qu'il y a c'est que c'est facile à faire et ça, ça, ça demande aucune technique particulière c'est juste il faut vous dire voilà faire fondre une bougie et euh, voilà, hein, et, et mettre du carton, c'est à peu près comme les, les, les allumes feu que j'avais fait avec la résine de teint, le papier et, le, et la petite jambon. que je vous avais présenté, que ça je les ai mis à côté, c'est à peu près le même truc. Euh, ça je l'avais fait avec moi, rappelez-vous, sur une vidéo, c'est avec la résine de teint, du, du, un, un vieux chiffon et un morceau de bois. Ça fait des mini torches ou des, ou des allumettes tempête. C'est réutilisable et euh, ça peut vous éclairer pendant un moment. Ben là c'est pareil, mais en, de manière plus, plus importante. Voilà, vous pouvez donc, hein, comme je vous dis, hein, vous pouvez vous éclairer avec, vous pouvez allumer un feu, vous pouvez, euh, comme ça peut être, vous chauffer les mains si vous êtes vraiment dans un, dans un je sais pas, vous êtes tombé dans l'eau, dans un état catastrophique, là, vous, vous devez vite réagir, voilà. Et c'est utilisé comme je dis, on une quinzaine, une vingtaine de fois. Pourquoi la flamme est si grande que ça Parce que ça bouffe le carton plus la bougie. La bougie, en gros, ça fait une immense, euh, voilà, ça fait une immense flamme. Ça peut pas être comme si c'était une lampe à pétrole sauf que ça fait pas le pétrole, c'est ça le truc c'est pour ça que vous pouvez faire même à manger vous pouvez même <coughs> me brûler comme ça ah oui, une, une quatrième utilisation, c'est ça que j'ai cherché à euh, aussi, par exemple euh, vous savez que des fois les barquettes euh, en métal que vous avez pour manger style comme ils ont à alarmé euh, par une boîte une boîte à sardines n'importe quoi et vous vous dites dit, merde, j'ai pas de réchaud comme là j'ai pas de réchaud comme ce réchaud là pour faire à manger, ben pas de problème vous arrivez, vous allumez, ça vous fait une flamme comme ça. Vous mettez votre, votre boîte sur la... Ça peut vous, vous, vous servir également de réchaud pour euh, réchauffer votre boîte de manger. Par exemple, c'est en logique. Donc Alors, vous pouvez vous, vous éclairer pendant une heure avec. Vous pouvez vous chauffer les mains. Vous pouvez allumer un feu. Vous pouvez réchauffer une boîte, par exemple, de manger. Et en plus, vous avez vu, c'est réutilisable 15 à, 15 à 20 fois. Vous vous remettez ça, il n'y a pas de problème. Elle est toujours chaude. Vous pouvez toujours vous chauffer les mains encore. Depuis qu'on parle, elle est toujours aussi chaude. Donc, voilà. Il vous faut du carton, du vieux carton que vous entourez en escargot, du, du Kleenex que vous mettez au milieu, ça brûle bien, pour faire fondre de la cire, n'importe quelle cire, même de la cire de merde, un truc, de, de, on ne sait pas, tant des belles bougies, même un truc tout con, même, comme ça s'appelle des, des cires chauffe plats euh, des, des petits ronds comme ça que vous trouvez à le, à, à Jean, -Casi, à Casino, à Leclerc, à Super U, je sais pas, euh, le centre commercial qui est à côté de chez vous, ça, ça s'achète, ça vaut 1€ euro, quoi, même pas. Vous en faites fondre, vous en mettez plein dedans comme ça, et puis voilà, et c'est réglé. Et après, hop, vous refermez comme ça le, la boîte, et c'est réglé. Donc voilà, c'est très très facile d'utilisation, ça demande pas de compétences particulières, mais ça peut vraiment vous servir. Ça, c'est le genre de truc, vous pouvez même le laisser dans votre voiture, euh, dans votre boîte à gants, on ne sait jamais si vous euh, avez besoin par exemple euh, d'un truc d'urgence comme ça vous tombez en panne, vous avez besoin de vous éclairer, vous avez besoin de vous chauffer, vous avez besoin de... même par exemple, vous partez quelque part, vous avez besoin de, de réchauffer de la nourriture et vous n'avez pas euh, de, de, de bouteilles de gaz avec un, un chauffe-eau. Voilà, vous, vous pouvez utiliser ça. C'est vraiment le le système D, mais qui est vraiment très facile, qui ne demande pas de gaz. Ça demande... Voilà, une fois que c'est réutilisable 20 fois, ça ne gaspille pas d'électricité, pas de gaz, rien du tout. Alors, vous, bien sûr Vous allez dire oui, il te faut un briquet. Non c'est ça le truc, pas besoin de briquer non plus. Parce qu'avec un, un, un fire steel, un, une pierre à feu, pfiou, avec des étincelles, ça part, ça part tout de suite aussi. Bien sûr, il faut le fire steel. Sur... Bon, ça m'aime les imbéciles, hein. il faut, faut toujours quelque chose pour allumer. Mais voilà, si, si vous avez votre couteau de survie, avec votre fire steel, pfiou, mettez une étincelle dessus, hop, ça, ça, ça démarre tout de suite. Donc voilà. J'espère que, que ça va vous servir. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Qui ne demande pas une partie. Une... Un effort particulier, regardez, on peut le réouvrir. Voilà, le carton, il est vraiment, vraiment, vraiment collé comme ça, et on sent qu'il est durci à mort par le, la cire, là au milieu, voilà, tout ça. Voilà, et tout ça, tant que ça n'a pas brûlé comme ça, ça dure, ça peut durer une heure. J'ai fait laisser un jour, j'ai voulu allumer, j'ai laissé allumer, ça dure une heure, une heure avec une flamme comme ça. C'est pas la petite flamme qui est sur le point de mourir, une flamme comme ça. Donc, tu as largement de quoi allumer un feu, te chauffer les mains, t'éclairer, euh, voilà, faire chauffer à manger, euh, des trucs comme ça. C'est une belle flamme. Donc, voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce tuto. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne. On est déjà 198 abonnés. Bon, la chaîne étant toute jeune, hein, donc c'est pour ça que pour l'instant elle est à 198 abonnés, mais on est presque au cap des 200 abonnés. Euh, N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à donner également vos astuces et votre avis hein, sur ça. Hein. On peut toujours s'améliorer, et moi, le premier, hein. donc voilà. Petite précision aussi, si vous voulez l'utiliser euh, également en chauffe-main, euh, euh, comme ça s'appelle, euh, ou même, même pour vous éclairer, vous pouvez percer le, le couvercle et faire des petits trous d'aération pour que la flamme, elle soit plus contenue, et que ça fasse un genre d'éclairage. Je vois, vous pouvez faire plein de nouveaux trucs comme ça, des systèmes comme ça. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie, en tout cas, et je vous souhaite bonne continuation à tous. Ciao, ciao.